sur Master Duel c'est le dernier parce que nous allons on en a pas discuté entre nous mais j'ai commencé à en discuter avec Kurama et Kurama m'a dit que Stark Knight était du même avis que moi on va arrêter Master Duel tout simplement parce que c'est pas il euh... y a trop de triche en TCG et en OCG Donc il euh, n'y a, a aucun plaisir à jouer, j'ai l'impression qu'il y en a qui, qui jouent leur vie dedans Et, euh, je, je vais vous montrer le duel, vous allez voir c'est euh, du grand n'importe quoi Je me suis fait de la en tour, aucun plaisir à jouer, Encore on essaie de chercher euh, euh, On essaie de chercher un, un autre logiciel pour pouvoir jouer à Yu-Gi-Oh Parce que du genre euh, Aigu Pro ou Dwayne euh, Network uh, Dwayne euh, ouais, Network Netflix. Voilà donc je vous montre Regardez Moi je suis tout content J'essaye d'apprendre le DEX à la main Je dis shit je vais y arriver. En fait, pas du tout. Parce que regardez. Maxé. Il faut qu'il ait maxé déjà dans sa main. Alors qu'on a l'impression qu'il peut mettre des cartes comme ils veulent. Regardez, moi je suis tout content, j'ai le sol centre qui commence à bien maîtriser les trucs. Ça commence à bien maîtriser les lignes. Super, je me dis chouette, j'ai passé, passé moins pour une ligne. Et là, regardez, en un tour, Regardez. Normalement, quand il a plus de 4 dans sa main. T'es obligé, obligé de te défoncer. Là, il m'invoque Ekelyne Carte. Ensuite, il m'invoque la tortue 4 euh, Il invoque son pied de joue. Il invoque euh, un, un monstre de niveau 4. Il lui permet, de si dévoile une carte, là, bah, il peut invoquer un jeton. D'où, tu peux faire des 5 avec des jetons. Tu peux pas faire des 5 avec des jetons. Parce que c'est des monstres qui sont pas apparents. C'est juste des. Ce n'est pas des monstres normaux avec les monstres qu'elle fait. C'est juste des jetons, ce n'est pas des monstres apparents. Donc voilà, du coup, ça dégueulasse. Là, euh, j'ai eu aucun plaisir à jouer. Là, je vais vous donner le deuxième exemple. C'est. Euh... Bon, je fais un duel normal. Là il va me faire la baronne des fleurs, tranquille. Je fais un duel normal. Ok, magicien pour l'autre échelle 1 et échelle 8. Donc il invoque un monstre de niveau 4 et un monstre de niveau 7. Il n'a pas activé d'effet et il te fait le des d'été, le dark Rébellion. Donc il utilise l'effet du Rébellion. Une fois, bon voilà, là c'est le. Euh, là, en j'ai perdu lamentablement. Euh, Mais voilà, c'était le dernier épisode sur ma situation. Alors, oui, voilà. Donc, j'en étais où J'en étais où avec des explications Parce que ma souris, ma souris vient de tomber en rade. C'est pas ça. Donc j'en étais que. Il venait de me faire le rébellion. L'effet du rébellion. Donc tout ça tranquillou, moi hein, je dis c'est bon. Et après il me fait le ré par-dessus, il me fait le rébellion aux yeux impairs. Je fais what? Normalement il faut deux monstres pour l'invoquer. Il te faut le. le un monstre de niveau 7 et le rébellion. Et en plus, il faut utiliser les, les monstres pendules qui permettent de changer les niveaux. Donc ça, il ne l'avait pas. Et te fait, le réveillon aussi un au, père au, comme ça. Ça va pas la tête. Mais ça va pas. Il y, y a un problème là. Il y a un problème. Dommage que je n'ai pas sauvegardé du M, parce que là, c'est de la triche totale. En, pareil, en un en, en tour, il m'a éclaté. Ce pas marrant. Voilà. Pour le moment, est... Donc, euh, je vais arrêter les... Les duels sur Master Duel, et une fois qu'on aura trouvé le bon logiciel qui nous plaira, je prendrai, je prendrai, euh, les, je prendrai, euh, bien sûr, euh, des, je recommencerai des vidéos comme je faisais avec, euh, avec euh, tout ça. Voilà, bien, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous voyez cette vidéo en voilà. On se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'est la team Allez, ciao tout le monde. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normalement, on est là pour s'améliorer.